Alors, pour moi, bonjour, je vais vous présenter l'aura argentée. C'est une aura qui représente beaucoup d'intuition, euh, un esprit assez ouvert, et la personne assez réceptive à l'écoute, ouverte, elle est souvent au tout début d'un projet, euh, elle le sera dans l'intuition, mais... C'est aussi une personne très motivée, qui peut, euh, qui peut se trouver redoutable en fait dans son projet parce que c'est une personne qui ira jusqu'au bout, et qui est très intuitive aussi. Euh, mais c'est une personne euh, qui euh, se trouve avec beaucoup d'argent des fois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 Vénus, cette planète du rayon jaune doré, répond au nom Yovotzavuz, Yovotzavu, produisant l'attraction par la couleur émeraude et la répulsion par la couleur jade. Planète de l'harmonie, de la concorde, des arts, de la beauté, de l'amour sensible, affection, du pouvoir personnel, de la réalisation des désirs, des plaisirs, de l'esprit ludique, des divertissements, des lancements et vacances, est une planète très bénéfique pondérant les ardeurs de mars son frère jumeau on choisit souvent de recourir à elle pour harmoniser ses relations sociales mais il faut surtout retenir qu'elle attire les choses et les êtres sans discrimination lorsqu'on veut attirer des situations ou des êtres sérieux dont on ne pourra jamais douter de la sincérité de l'intégrité et de la loyauté il vaut mieux recourir à d'autres influences spécifiques notamment au soleil cette planète relié à l'astral, incline vers les jeux de séduction, la sympathie, la langueur, la rêverie, le sentimentalisme, l'esprit romanesque, les relations platoniques, la volupté, la lascivité, la fantaisie, l'esprit de caprice, qui, à l'extrême, écarte du réalisme et brouille le sens commun, toutefois, elle dispose les gens à être aimables, tendres, compréhensifs. À démontrer la sociabilité mais elle ne parvient pas à corriger les autres inclinations profondes parfois préjudiciables suscitées par l'intérêt personnel cette planète tout en nuances sœur de la terre et équilibre de Mars présente un nombre de matière bien que en elle-même elle vibre sur la fréquence de l'âme elle émet une énergie d'amour de bonté d'harmonie de beauté de gentillesse de magnétisme de charme de douceur de simplicité, de sensibilité, de griserie, de grâce, de sympathie, d'esthétisme, de fécondité masculine et de fertilité féminine, de luxe et d'opulence, de sensualité, voire de volupté, maîtresse de l'affect, de l'appétence, l'attraction instinctive, de la communion intime, du désir, du plaisir, de l'agrément, des sensations, des sentiments et des émotions, de l'admiration, de l'élégance, de la séduction de la fusion sensuelle de la coquetterie de la célébrité et du vedettariat, de la distinction dans la vie sociale elle réunit tout ce qui relève du domaine de l'affectivité et de l'affection par son symbole cosmique elle apparaît comme le verbe de la perfection qui sert de modèle à une civilisation de paix source d'inspiration plus que d'imitation elle gère toutes les manifestations de la féminité et des arts inclinant vers les artifices la fantaisie Parfois les caprices, la mode et la parure, la joie, l'esprit de la fête, bien capable d'induire dans les illusions, c'est l'étoile souriante des douces confidences et des tendres échanges qui réunit ou groupe dans la joie de vivre et dans une synergie affective et qui distille la paix du cœur qu'on appelle le bonheur. On en fait la planète de l'amour mais de ce sentiment qui porte à considérer l'autre à cause de ses particularités compatibles et complémentaires. Elle trouve sa plus grande efficacité évolutive en cela qu'elle amène chacun à se dépasser par l'intensité du désir, facteur de motivation. Comme elle exerce la promotion de la beauté, cette planète donne de l'éclat, voire de la splendeur, à tout ce qu'elle touche. Elle forme un caractère serein et enjoué, tendre de cœur, au tempérament d'artiste, amant de la nature, portée à se promener dans les bois ou dans les parcs, ce qui permet d'apprécier les petites fleurs, les herbes sauvages, les tisanes ou infusions, les bouquets et les parfums. En société, elle fait apprécier les bijoux, les cadeaux, les poèmes, la culture, les beaux-arts. Elle attire la faveur des nobles, des puissants et des gens ou bien placés. Curieusement, c'est elle qui incline vers les fêtes les banquets, les réceptions et qui fait aimer la mouche de maquillage ou le grain de beauté, les paillettes dorées, les voyages d'agrément et les croisières. Comme elle incarne la déesse de la concupiscence, de l'amour charnel, elle porte à recourir à la sexualité pour obtenir un poste ou à cacher sous une apparence somptueuse une réalité médiocre. Pourtant, en elle-même, elle incline vers l'amour platonique ou courtois. Comme elle agit puissamment sur les sentiments, elle planète pousse vers les prouesses sentimentales et les nombreuses aventures amoureuses. Elle porte encore à vivre dans un cadre agréable, calme et paisible, et pris d'originalité et de fantaisie. Mais, comme elle inculte la vivacité dans le récit des faits quotidiens, en société, elle incline à raconter des anecdotes, à passer les petites vérités, à débiter des petites histories drôles, à s'accorder les petites libertés du jour, à défendre les droits des consommateurs, à exiger l'équilibre des prix et des salaires, à bénir des objets sacrés, à procéder à des exorcismes et à des exhortations. Elle permet de deviner les intentions et elle amène à exprimer l'intégrité dans les habitudes, à partager dans l'équité, à défendre la vertu et la réputation, à exprimer des sentiments raffinés et délicats, à recourir aux bonnes manières, à soigner sa personne. Elle confère encore le sens de la propreté et de l'ordre. Elle développe une infinie patience dans la résolution des problèmes, cette planète aide à unir le grand et le petit ou l'illustre et le modeste. C'est l'ange des opprimés et des délaissés à qui elle offre un lieu d'asile sécuritaire. Des millions d'années d'évolution séparent ce monde de la Terre où tout s'est presque éthérisé dans son retour concret vers l'être unique. Il s'agit d'un monde de pureté où, de tout temps, la pureté des lignes a été considérée comme un gage de la clarté de l'itinéraire intérieur, ce qui agit comme un chêne codé dans l'esprit de ses habitants elle présente peu de grandes cités les Vénusiens préférant se regrouper en bourgades pour mieux échanger et rester près de la nature ils cherchent la beauté et l'authenticité tout y est harmonie parce que les angles s'adoucissent nos courbes légères le soleil s'y exprime de sa face éthérée, n'apparaissant pas nettement visible dans le ciel ainsi tout y est vivifié à partir du cœur de sa constitution ce qui permet le ralentissement du vieillissement. Les nuits ne connaissent pas d'obscurité réelle puisque le ciel change simplement de luminosité, dégageant partout une paix simple. Ses habitants, de forme longiligne, y portent des vêtements sobres et amples, de texture soyeuse, de couleur blanche ou de tons de pastel. On y parle un langage qui oscille comme une chanson du gravel aigu. Sur Vénus, on se sert de la lumière à plusieurs fins, pour émettre et recevoir des messages transférer la matière d'un point à un autre, se projeter d'une dimension à une autre, emmagasiner des informations ou des formes denses, nul ni cultive d'idées de possession, sentant appartenir uniquement de façon transitoire à la planète comme celle-ci appartient à chacun. On échange les biens dans un système de drogue vigilant et équitable, sans notion de pouvoir ni de profit, tout se fondant sur un échange de cœur à cœur. Sur Vénus, la transition finale s'effectue en toute douceur. Dans les temples de guérison, on se fait soigner, c'est-à-dire qu'on se fait refermer les brèches qui apparaissent à la surface de son corps subtil, avant même que l'imperfection ne se manifeste visiblement, chacun la détectant de lui-même. Les adultes se traitent d'eux-mêmes par des pansements subtils nés de leur volonté créatrice. On s'y promène dans des véhicules qui flottent sans bruit à la surface du sol. Selon des parcours prédéterminés, la fraternité qui y habite communique avec celle de l'Himalaya et d'autres endroits de la Terre, entretenant une importante base sur la face cachée de la Lune, elle entretient un lien soutenu avec les peuples de l'Agartha, qui, eux-mêmes, possèdent des vaisseaux spatiaux, mais rien de tout cela n'est vérifiable par l'exploration spatiale puisque toute la population s'est projetée sur un autre plan vibratoire par la qualité de ses pensées, il y a fort longtemps. Cette planète régit l'adaptabilité, la versatilité, la souplesse, la pondération, la mesure en tout, elle aide à combler les lacunes au niveau de l'affectivité, maîtresse vierge, elle règle l'attraction mutuelle, notamment l'ajustement des polarités inverses, la fidélité conjugale et elle sert à agrémenter la vie avec autrui et à corriger les déficiences au niveau des affinités maîtresse de la beauté de la joie de vivre et de la qualité de l'existence elle régit les courbes et les rondeurs l'esthétique les beaux-arts l'expression symbolique le rythme la symétrie la mesure l'humour l'élégance la décence la bienséance le décorum l'étiquette la politesse la mode la parure l'ornementation le charme la grâce les convenances, l'hospitalité, les codes du bon goût et de la bonne société, les divertissements et les réjouissances de toutes sortes. Elle développe la bonté, l'affabilité, la douceur, la compréhension, l'attachement, la sympathie, la bienveillance, la délicatesse d'esprit, l'esprit d'accueil, la réceptivité. Elle contribue à faire émerger la conscience individuelle. Elle aide à développer l'amour des enfants, L'accord entre les frères et les sœurs et la sympathie envers les faibles. Elle aide à attirer le legs et les héritages. Régissant la générosité et l'esprit pacifique, elle aide à réparer les erreurs commises et à pondérer le degré d'hostilité. Elle attire les faveurs, notamment celles des femmes et celles des entités compatibles et complémentaires. Elle supporte la force kinésique des mouvements musculaires. Elle favorise la compréhension des idées accroît la fécondité de l'esprit et développe le sens analytique elle développe l'intuition et fonde la fidélité aux engagements elle renforce le sens maternel et aide à assurer une heureuse maternité elle incline vers l'amour des animaux régit les terres et les domaines agricoles accélère la croissance des plantes développant les aptitudes du pouce vert et elle améliore la santé de la femme elle écarte les limitations les privations et les restrictions délivrant de la sécheresse du cœur et attire de courts voyages divertissants. maîtresse de la sensibilité, de l'acuité des sens, des états d'âme, elle régit les soins attentifs et elle aide à comprendre le pourquoi de la vie. elle aide à mieux porter attention aux faits de la vie quotidienne et aide à approfondir l'aspect de la substance. elle régit les petits commerces, elle adoucit le destin et elle rend les séparations plus harmonieuses. elle inculque l'aspiration spirituelle. cette planète est en affinité avec l'aigle marine, la métiste, l'émeraude et le cuivre, elle incline vers les arts, la mode, l'ornementation, les traitements esthétiques, l'assistance sociale, la fabrication de menus-objets, la presse du cœur, l'hébergement et la restauration, l'organisation de fêtes et de célébrations, les soins de santé, les services domestiques. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne, pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt Définition, couleur, blanc, rouge, noir, rose et hors système cristallin, carbonate de calcium, composition chimique, carbonate de calcium, les chakras, troisième chakra et chakra de base, les gisements, archipel de Malaisie, île Canaries, Australie, Japon. Méditerranée, Astrologie, Poisson, Scorpion, Balance, Jour de la semaine et Planète, Mardi, Mars Santé Le corail rouge est efficace pour les troubles de la circulation sanguine, tels que les varices, les hémorroïdes. Il compense les carences en globules rouges et blanches. Il est efficace pour le cholestérol, les problèmes de poids ou la fécondité. Il fortifie le cœur et résorbe les verrues. Il combat l'anémie, il facilite la digestion et supprime la constipation. Le corail blanc renforce la dentition, il est fréquemment indiqué lors de décalcification. il est souvent utilisé pour les grèves osseuses. Le corail noir combat les énergies négatives d'un précieux réconfort, il lutte contre la dépression. D'une façon générale, le corail apporte une stabilité, ouvre à l'amour et au dévouement. Il développe l'intuition, donne de l'énergie, du soutien et de la joie. Trouver une pierre de lithothérapie, légende appelée arbre des eaux, les anciens lui accordaient le pouvoir de protéger du mauvais oeil et d'arrêter les hémorragies, pierre sacrée chez les tibétains, il fait partie des sept joyaux dans le bouddhisme sino-japonais, il serait, selon une légende grecque, des gouttes de sang versées par la méduse, l'une des gorgones, ce serait la tête tranchée par Persée, qui se serait transformé en corail la purification inutile le corail n'est pas programmable et ne retient pas les énergies qu'il absorbe corail rouge les élixirs sur le plan physique l'élixir de corail renforce le cœur et le système circulatoire il influence le métabolisme en activant la thyroïde et dégage ainsi plus rapidement les toxines la qualité du sang s'améliore cet élixir renforce la colonne vertébrale surtout si la substance osseuse est dégénérée il améliore les problèmes de règles et favorise la régulation de la circulation dans les jambes, pieds froids, varices. Sur le plan émotionnel et spirituel, cet élixir apporte un regain d'énergie et de joie de vivre. Il ouvre le centre de la vision intérieure et favorise la méditation. Il aide à se détendre et à être plus souple et plus flexible dans le quotidien. Quelques gouttes de cet élixir dans l'eau du bain soulagent les douleurs de l'arthrite. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt Le cube hexaèdre, orienté au nord, l'hexaèdre possède six faces. Il représente l'élémentaire et il symbolise le chakra racine. Il agit sur l'équilibre des personnes fugitives et évanescentes en favorisant l'enracinement. Le cube est, des cinq solides, le plus stable, on le pose également sur la photo de la personne sur laquelle on travaille mais ici dans un souci d'apaisement, donc sur une personne stressée, car le cube disperse l'énergie vers le ciel. L'hexaèdre, le cube, est le quatrième solide de Platon, associé à l'élémentaire, à l'enracinement, au premier chakra le chakra racine, sur lequel la vie moléculaire et cellulaire sont basées. Le son et la couleur qui correspondent à l'hexaèdre. sont le dos et le rouge, son élément est la terre. L'hexaèdre est la forme masculine primordiale. Son influence renforce les ancrages et les rapports à la terre mère dans la réalité du monde concret, corps physique et habitation. Il permet de développer ses fondations avant d'aller vers d'autres horizons. Ses principales propriétés sont d'enraciner et de densifier l'intention, l'attention et l'action. Il émet des ondes de forme qui activent le cerveau gauche rationnel ce qui est très approprié pour ceux dont la polarité masculine est atrophiée. Ces ondes de forme dynamisent le premier chakra, siège de la conscience individuelle. Le mot associé à l'hexaèdre est, sécurité, sentiment que procure la confiance en soi. L'hexaèdre est associé aux pierres rouges. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos allez à bientôt Bonjour bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose un exercice pour vous que pour que vous puissiez récupérer de l'énergie de l'énergie qui est vitale de l'énergie pour vous recharger de l'énergie qui est tout simplement dans votre corps et que vous puissiez vous recharger si vos batteries sont complètement vides. Vous aurez vous aurez juste à vous concentrer sur l'image du soleil et à sentir l'énergie du soleil qui vous envahit. Voilà, c'est tout. Alors, bon exercice à vous.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 Il fait partie des premiers apôtres appelés par Jésus sur le lac de Tibériade et abandonne, lui aussi sa vie de pêcheur pour suivre Jésus. Jean et Jacques sont surnommés Boénerge qui signifie fils du tonnerre. Jean est désigné comme le disciple que Jésus aimait. Avec ses frères Jacques et Pierre, ils forment le groupe privilégié des disciples de Jésus. Jean est aussi le seul des douze apôtres à être mentionné au moment de la mort de Jésus. Ce sont Jean, Pierre et Jacques qui accompagnent Jésus sur la montagne pendant l'épisode de la Transfiguration. Jean sera également présent lors de la guérison de la mère de Simon-Pierre, mais au moment de la résurrection de la fille de Jair. Envoyé par le Collège de Jérusalem, Jean part prêcher l'Évangile avec Pierre en Samarie, région montagneuse du Proche-Orient. Puis, il quitte la Palestine suite à la répression des Romains, et rejoint Éphèse, ville dans laquelle l'apôtre gouverne les églises d'Asie mineure. Il réalise des miracles et baptise plusieurs personnes. La mère de Jésus aurait d'ailleurs habité avec lui dans cette ville. C'est aussi à Éphèse qu'il aurait, selon Irénée de Lyon, publié l'Évangile. Sous l'empereur romain Domitien, les persécutions contre les chrétiens poussent Jean à s'exiler sur l'île de Patmou en 94, sur laquelle il aurait alors écrit l'Apocalypse, livre de la Révélation, suite à une vision. En 96. Après la mort de Domitien, l'empereur Nerva autorise Jean à revenir à Éphèse. Il serait mort en l'ancien et aurait été enterré à Celsus, non loin d'Éphèse. Une basilique Saint-Jean fut construite à cet endroit même bien qu'elle soit aujourd'hui en ruine. De nombreuses questions se posent quant à sa véritable identité, si celui-ci fait figure d'apôtre ou d'évangéliste. Selon la tradition chrétienne, il s'agit de la même personne. Chez les catholiques la Saint-Jean est célébrée le 27 décembre, les 26 septembre et 8 mai chez les orthodoxes, on retrouve l'apôtre Jean dans de nombreuses représentations de la scène. On peut l'apercevoir aux côtés de Jésus, en train de l'écouter attentivement ses paroles, parfois les yeux fermés. On peut également le voir dans plusieurs représentations de la crucifixion, sur lesquelles il se trouve au pied de la croix avec Marie. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos allez à bientôt oralite 23 couleur violet signe astrologique verso correspondance de chakra septième chakra couronne le cristal oralite 23 a été découvert au canada récemment cette pierre précieuse énergisante contient 23 minéraux différents il n'existe à ce jour qu'un seul gisement connu sur terre. Ses reflets violets font penser à l'améthyste. Le cristal oralide 23 est le cristal antidéprime le plus puissant connu. Il vous aidera à vous dégager des énergies qui accompagnent ce sentiment. Cette pierre vous aidera à vous calmer et vous endormir le soir en cas d'insomnie. Elle soulagera de votre sentiment de stress et d'anxiété et réduira les effets des crises de panique. Elle vous réconfortera dans les moments de détresse. Elle peut également détendre le corps et aider à soulager les tensions, la fatigue oculaire, les migraines, l'inconfort musculaire et les spasmes. Les propriétés relaxantes et spirituelles de l'oralite 23 peuvent être très utiles à la méditation, au voyage astro, à la régression. Cette pierre est faite pour améliorer votre vie de tous les jours. Les 23 éléments qui composent le cristal d'oralite 23 sont titanite, cacoxène, lépidocrite, ajoïte, hématite, magnétite, pyrite, gothite, pyrolusite, or, argent, platine, nickel, cuivre, fer, limonite, sphalérite, covlite calcopyrite, épidote, bornite, rutile. Si